Qu'est-ce qu'il y a de commun entre l'eau, l'Internet, les semences, l'éducation, les espaces verts? Ce sont des ressources que nous désirons gérer en communauté comme Bien commun. Remix Bien commun est une plateforme web où l'on peut partager son histoire sur les biens communs dans le format de son choix. À partir de cette plateforme et du matériel disponible, tu pourras faire ton propre remix. Remix Bien commun est une œuvre collective multimédia dont chacun peut devenir l'auteur. F-f-f-f- <laughs>